Salut à tous On n'est pas dans la merde les loulous. On est venu en scooter. Voilà. Pour profiter de la plage, du soleil, ouais. de terrix. On vient juste d'arriver. Oui, à l'instant là. Voilà, le problème étant que j'ai mis mon casque dans le coffre, on a enlevé nos vestes pour être plus à l'aise. Le souci c'est que monsieur a mis la clé du scooter dans son manteau, le manteau dans le coffre, le coffre fermé. Hé hey. On est dans la merde Ouais, alors comment on fait voilà, bon, donc euh, des bêtises comme ça, ça nous arrive à nous aussi. Hein. Non, non, non, ça c'est toi, c'est pas moi. Hein. Oui, c'est moi. Non, voilà. je te connais pas en fait. Hein. D'accord, bon, bien. Tu reviens Non <rire> Bon, ben on vous laisse parce qu'il faut trouver une solution. Il faut qu'on retrouve nos clés. En tout cas, on sait pas comment on va ouvrir oh, ça. Là. Non, les clés, elles sont pas perdues. Non, non, elles sont juste enfermées. Elles sont juste enfermées. Bon, ben, à bientôt les loulous, on vous dira comment on n'est pas sorti. Alors, épisode scooter numéro 2. Nous avons trouvé une... Pseudo boîte à outils, une boîte à outils avec des tournevis. Nous essayons actuellement de forcer le coffre. La boîte à outils, de voilà. Hein Dis-moi mon cœur. Ouais. Ça va Non. C'est pas marrant. Alors, on va faire un petit peu de publicité hein, sur cette boutique en face. Ah, évidemment. Voilà, c'est cette boutique en face qui nous a prêté les outils. C est très gentille. Si vous venez à Biarritz, n'hésitez pas. C'est un magasin de souvenirs. C'est une amie. Voilà, c'est une amie. C'est très bien, on fait un peu de pub. Allez mon cœur, on y va. Bah oui, mais on y va, mais comment Il ne faut pas bousiller tout. quoi. Bon, mais à plus tard. Hein.